Bien, merci beaucoup, euh, madame. Et bonjour à toutes et à tous, et merci de m'avoir euh, accueilli aujourd'hui. Donc, sans déroger à l'objectivité scientifique qui s'impose en pareil cas, la présente introduction à la pensée d'Abdeloua Medeb se veut un hommage à ce remarquable écrivain engagé et spécialiste d'histoire des idées qui nous a quittés trop vite et trop tôt. Je vous résume très très rapidement sa vie parce que peut-être que certains la connaissent très bien, mais d'autres pas. Donc Né à Tunis en 1946, il est décédé à Paris en 2014 à l'âge de 68 ans. De 1997 à sa mort, il a été producteur et animateur de l'émission hebdomadaire de France Culture du vendredi, Culture d'Islam, au cours de laquelle il a abordé une multitude de sujets reliés au thème qu'il avait baptisé entre tradition et modernité, en mettant en regard constamment l'Orient et l'Occident, le monde musulman et l'Europe. Il m'avait fait l'honneur, comme à tous les arabisants auteurs de travaux sur la mystique, sujet qui lui tenait spécialement à cœur, de m'inviter à trois de ses émissions. Et nous nous proposions d'en consacrer une série à mon étude sur le courant. Il disait avec une pointe de joyeuse malice, nous en ferons trois, et même quatre. Même si malheureusement ce projet commun ne pourra pas être réalisé, je continue jusqu'à ce jour en relisant mon texte à le soumettre en esprit à son regard avisé, m'interrogeant sur la manière dont il réagirait et sur ce qu'il conseillerait de faire dans les cas les plus épineux. Il est indéniable que la rencontre intellectuelle de personnes telles que lui gratifie d'un accompagnement puissant et exigeant contre lequel la mort n'a pas de prise. C'est pourquoi il paraît assurément faux de dire, comme l'ont fait certains, que sa voix s'est éteinte. Elle résonne, et résonnera encore longtemps dans la mémoire de ceux qui l'ont connue, mais aussi dans l'esprit et le cœur de tous les lecteurs présents et à venir qui voudront bien se faire héritier de sa pensée. Quelques détails sur ses activités qui sont quelquefois ignorées. Donc, En 72-73, il avait débuté comme rédacteur au dictionnaire Le Robert, et en 73-74, il a été lecteur aux éditions du Seuil, puis directeur éditorial aux éditions Signes de Bade, de 74 à 88. Depuis 87, il avait enseigné la littérature comparée, la littérature arabe francophone et l'histoire du soufisme dans plusieurs universités en tant que professeur associé et professeur invité à Paris 5, Yale, Supélec, à Florence et à Genève. À partir de 95. Il a été maître de conférences puis professeur à l'université de Nanterre Paris 10. Sa thèse de lettres, présentée en 1991 à Aix-en-Provence, portait sur l'écriture et la double généalogie, c'est-à-dire occidentale et orientale, et son habilitation obtenue en 2003 reprenait l'ensemble de ses travaux en littérature comparée, philosophie, littérature française et histoire de la pensée arabo-musulmane. De 88 à 94, il a été consultant à l'UNESCO pour des sujets concernant l'islam et le monde arabe. De 91 à 94, il a été co-directeur de la revue Intersigne. Et en 95, il a créé la revue Dédal aux éditions Maisonneuve et La Rose. Une trentaine, ses ouvrages, qui sont au nombre d'une trentaine, dont les publications s'échelonnent de 79 à 2015 pour des rééditions ont été traduits dans plusieurs langues. Il a reçu pour cette œuvre les prix littéraires de la francophonie, Max Jacob, François Mauriac et Benjamin Fondane. Quant à ses articles, participation à des colloques et à des ouvrages collectifs, interviews, conférences, il se compte par centaines et touche les domaines de l'art, de la littérature, de l'histoire des idées, de la politique et de l'étude des sociétés. Toutes ces productions témoignent de l'immense ouverture intellectuelle d'un grand amoureux de la culture et des cultures qui maîtrisait en particulier à la perfection aussi bien le français que l'arabe classique et l'arabe tunisois. Ses romans et ses essais sont de véritables chefs-d'œuvre linguistiques et artistiques. Il avait en effet compris que l'un des éléments essentiels de la sortie de ce qu'il avait baptisé la maladie de l'islam était cet élargissement de l'horizon culturel auquel le courant convie à chaque page chacun de ses lecteurs. abdelwahab Medeb se sentait porteur d'un triple héritage qu'il n'a jamais songé à renier, la culture populaire tunisoise et ses racines pré-islamiques, héritées de sa mère, la culture musulmane, héritée de son grand-père, et la pensée théologique sunnite classique, ainsi que la méditation sur le courant, héritée de son père il présentait de plus une qualité inestimable, plutôt rare, je dois l'avouer, chez les intellectuels. C'est la capacité à changer d'avis et d'opinion lorsqu'il estimait s'être trompé ou avoir jugé trop rapidement et à le reconnaître en toute simplicité et avec une forte conviction. Ce fut le cas pour, la prise de, pour sa prise de position par rapport à Camus et à son roman « L'étranger » Je vous citerai les passages concernés. En maintes autres occasions, il a agi de même, comme pour ce qui concerne certains chants soufis, dont nous parlerons un peu plus loin. Pour cette raison, ses œuvres gagnent à être découvertes par ordre chronologique. Donc, son œuvre est vraiment à lire normalement un livre après l'autre, bien que dans certains de ses premiers ouvrages, il y ait des fulgurances. Euh, que l'on ne retrouvera finalement que dans les derniers. Mais il est sage de, de suivre son œuvre par ordre chronologique, dans la mesure où sa pensée doit être abordée comme une dynamique qu'il a constamment alimentée de tout ce qui lui paraissait digne d'intérêt. Démarche qui s'applique à la poursuite de l'un de ses buts essentiels, celui qui nous intéresse ici, la déconstruction de l'islamisme qui permet de s'en protéger. En m'appuyant sur ses qualités d'objectivité, de prise de recul et de remise en question, grâce auxquelles je suis sûre qu'il ne désavouerait pas ma démarche, je vais me permettre de procéder à la manière qui était la sienne lors de ses émissions à France Culture, mais en inversant les rôles. Il avait toujours le souci, au-delà d'un respect scrupuleux de la pensée des auteurs avec lesquels il entrait en dialogue, grâce à son immense culture, à sa curiosité jamais rassasiée et à ses capacités d'analyse et de synthèse, de conduire la réflexion jusqu'à des prolongements que ceux-ci n'avaient parfois même pas envisagés. J'interrogerai donc ses écrits tout en suggérant au fur et à mesure les points sur lesquels il me semblerait possible d'aller plus loin à la lumière des résultats de mon étude sur le Coran, dont il m'avait déclaré être très impatient de prendre connaissance. Alors, maintenant, euh, je voudrais un petit peu mettre au point pour le, le temps qu'il y a, parce que j'ai prévu beaucoup de choses. Je ne voudrais pas trop couper avez, en même temps. et là, encore pas Ouh là là Donc, <rire> nous allons devoir faire des coupures. Donc, j'espère que je n'aurai pas à faire pour l'édition, mais je vais là euh, aller euh, au point, euh, rapidement au point les, les plus essentiels. Alors... Euh, premier point à noter euh, dans la démarche d'Abdelham Medeb dans, dans cette déconstruction de l'islamisme, c'est le fait qu'il avait eu le souci euh, euh, très louable, à mon sens, de dresser un inventaire de tous les attentats commis par ses adeptes dans le monde avec une constance remarquable. Donc il avait noté à chaque fois, malheureusement, donc, la destruction des bouddhas de Bamiyan en, en mars 2001, le 11 septembre Luxor en 1997 et ainsi de suite. Euh, il tenait une sorte de, euh, donc de témoignage il faisait un témoignage et dont on ne sait pas si euh, quelqu'un a continué à le faire vu que, vu l'abondance de, de ce genre de malheur euh, ce, ce doit être très difficile de le faire néanmoins par-delà l'expression franche et limpide de ses opinions Medeb est toujours resté un homme de conciliation qui cherchait à voir en chacun l'aspect positif qui cohabite avec la part d'ombre dont il faisait une critique lucide et sans concession. Donc, euh, cette modération, euh, il en a fait euh, usage aussi bien vis-à-vis euh, -vis de l'Occident, donc l'Amérique, l'Europe, la civilisation judéo-chrétienne, que vis-à-vis -vis de euh, l'islam et de la pensée musulmane, en dépit des problèmes que cela pouvait lui poser. Au lieu de casser le lien avec la religion qui lui posait donc, de son propre aveu tant de problèmes, comme l'a fait Abdel Warak. Donc Abdel que je pense presque tout le monde connaît ici. Donc euh, un monsieur qui a officiellement abandonné l'islam, en même temps est parti vivre en Amérique et a écrit des livres très très critiques contre l'islam. Mais Abdel Wahab a d'ailleurs compris euh, son point de vue et euh, l'a courageusement défendu dans ses œuvres. Par contre, lui-même a toujours cherché à sauver ce qui pouvait l'être, et à réparer ce qui semblait à d'autres inéluctablement brisé. C'est qu'il vivait avec l'espoir qu'à un moment donné, quoi qu'il arrive, la paix et le respect de l'autre triompheraient totalement dans le monde musulman et il avait la certitude que sa participation jouerait à ce moment-là un rôle essentiel, voire définitif, dans la guérison de la maladie qui le ronge depuis bien longtemps. C'est dans ce but qu'il a composé de façon tout à fait méthodique ce qu'il appelle son polyptyque à quatre volets. Et c'est de ce polyptyque à quatre volets dont nous allons parler. C'est-à-dire quatre ouvrages qui commencent avec La maladie de l'islam, écrite au lendemain du 11 septembre 2001 et publiée en 2002, suivi de Face à l'islam, première édition 2004, et Contre prêche 2006, et enfin de Sortir de la malédiction 2008. C'est dans ce dernier ouvrage qu'il résume son programme en disant ceci. « Mon appel aux musulmans à sortir de la malédiction fait référence au prêt de la malédiction qu'évoque Empédocle dans un fragment de ses purifications. Ce prêt est le lieu sans joie où prospèrent des démons, attisant la haine et où croient la violence qui multiplie les mutilations, les blessures, les purulences qui gagnent les humains au physique et au moral. » La maladie de l'islamisme ne cesse de contaminer la jeunesse musulmane et démonter son énergie vers ce prêt de malédiction où des malfaisants l'invitent à camper pour entretenir les suppôts du démon et la séquence de haine destructrice que nourrit la part négative de l'islam. Donc, il se donne pour but, dans ces quatre ouvrages, d'attaquer la maladie de l'islam en même temps sur plusieurs fronts, en quatre étapes, dont chacune, d'après lui, propose une station invitant à un long effort de recherche et de travail sur soi. Le premier d'entre euh, eux, donc la première de ces stations, réside dans ce qu'il appelle le devoir de séparation c'est à dire la nécessaire distinction entre le temporel et le spirituel entre le ciel et la terre, entre la religion et le siècle selon lui les germes de la maladie de l'islam viennent de la croyance erronée érigée en dogme selon laquelle il a reçu la réputation d'être fondé sur la consubstantialité de la religion et de la politique il parle également comme Harkoun de la philosophie et il dit qu'il faut également prendre conscience du fait que, comme l'a constaté Averroès au XIIIe siècle, sans jamais s'opposer, la vérité de la religion et la vérité de la philosophie sont deux compagnes et sœurs de l'é, puisqu'au fond la vérité est une, mais qu'elle constitue cependant deux corps distincts. La deuxième station concerne les conditions qui abrogent le jihad au sens de combat guerrier pour refuser toutes ses prérogatives et déclaré nul et non advenu, advenu jusqu'à l'argumentaire qui le réduit à sa vocation défensive. Donc il veut vraiment aller jusqu'au fond de l'abrogation du jihad. Il s'agit pour Meddeb d'anéantir la notion même et il propose pour se faire une lecture coranique qui prend en compte l'effet du contexte historique. Donc, même démarche aussi proche de Harcourt. La troisième station réside pour lui dans ce qu'il appelle la saveur de l'altérité des femmes, à l'ombre de la proclamation de leur égalité au nom de l'être et du droit. En vertu de ce principe, il s'insurge contre le fait que le voile, signe d'asservissement et d'infériorisation des femmes, devienne la bannière d'une société. Il appelle enfin la quatrième station la maison de guérison, nom arabe de l'hôpital, qui doit permettre aux convalescents de la maladie de l'islam de s'initier à la vérité de l'étranger. Il s'agit pour eux de relativiser le caractère absolu de leur vérité religieuse. Le musulman doit admettre une fois pour toutes qu'il n'est pas porteur d'une vérité entière, complète, inentamée, exclusive, lui épargnant l'arpentage d'autres parcelles du monde où se recueille le vrai ». Donc nous avons une démarche vraiment très proche de ce que je viens d'entendre euh, sur Mohamed Harkoun, mais euh, disons dans un autre style, comme vous le voyez, un style plus littéraire peut-être, et plus engagé, euh, la personne étant plus engagée. Euh, il énonce enfin une condition ultime au franchissement de ces quatre étapes. Briser le tabou coranique, qui consiste à ériger le livre saint en intouchable vecteur d'une parole divine, incontesté, éternel, incréé, porteuse d'une vérité plénière. Il invite également à se libérer des sirènes du concordisme d'un bucaille qui affirme que le Coran contient tout ce que les sciences pures ont découvert, découvrent et découvriront un jour, qui est seulement le signe pour lui d'un orgueil intempestif se contentant de bien peu. Il avait parfaitement pris conscience du paradoxe selon lequel le fait que le Coran se présente lui-même comme guérison et miséricorde n'interdit pas qu'on puisse utiliser le Mousraf, le texte qui est entre deux couvertures, pour aggraver la maladie et la cruauté lorsque des maléfiques s'appuient sur certaines de ses parties pour tuer des innocents, légitimer le crime et exalter la mort donnée aux autres par le sacrifice de soi. Il propose ainsi de relire le texte dans une perspective qui neutralise la violence qu'il recèle, en envisageant les circonstances historiques de son, pré, de son avènement, pour distinguer dans le livre sa part obsolète, caduque et sa part pérenne. Donc nous avons un discours parallèle, vraiment ici très très parallèle à celui de Harcourt. Cette position qui correspond à celle d'un certain nombre de penseurs du XXe siècle, dont le plus emblématique est Mahmoud Mohamed Taha, donc cité tout à l'heure, condamné à la pendaison en 1985 pour apostasie par Jafar Noumeiri, président du Soudan, dirigé alors par les frères musulmans, qui avaient imposé la charia dans ce pays. Euh, Meddeb fait l'éloge de, de Taha dans son livre « Face à l'islam », et cette éloge constitue un grand pas que nombre de musulmans ont actuellement franchi, que ce soit dans les milieux intellectuels ou tout simplement grâce à une sagesse populaire qui a toujours existé. Donc euh, la pensée de Tara, euh, en, en un mot, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est que Tara considère qu'il y a deux parties dans le courant, donc euh, une partie... Euh, Qu'il appelle méquoise, c'est-à-dire les plus anciennes révélations qui pour lui portent la loi intangible et, euh, et, et éternelle de Dieu, et puis la partie médinoise plus récente qui justement peut être contextualisée et historicisée euh, et relativisée et finalement déclarée comme dépassée et même abolie. Le seul problème, alors maintenant c'est moi qui prends la parole, je n'ai pas le plus de le seul problème. De cette démarche, c'est le fait que de cette division entre sourate mécoise et sourate médinoise. En réalité, quand on y regarde de près, les contenus euh, des sourates ne, ne peuvent pas être séparés de cette manière. Nous avons à l'intérieur, au cœur de sourate médinoises, de la pensée mécoise et vraisemblablement des versets qu'on peut appeler mécois. Et dans les sourates dites médinoises, nous avons donc euh, de, la pensée, euh, de la pensée mécoise et, et, et réciproquement. Donc, si euh, prendre cette position à la lettre, la position euh, de Tara, euh, comme a souhaité le faire Médème, eh bien c'est quelque part jeter le bébé avec l'eau du bain <rire> quand on va euh, mettre de côté les sourates dites médinoises et d'autre part garder euh, l'eau <rire> du bain avec le bébé qui est le, le, texte, euh, le texte propre du Coran euh, euh, si, on, si on garde cette pure... Coupure. Alors, c'est là que se pose un problème que j'aurais euh, aimé soumettre donc, euh, à Abdelwarra Meddeb. Mais cependant, on peut reconnaître une chose très importante c'est que les quatre, donc les quatre démarches euh, dont je viens de parler sont finalement des démarches dans lesquelles on trouve des solutions absolument dans le Coran. Nous avons dans le courant un rejet absolu de la violence et de la guerre qui n'est pas toujours explicité, comme on voudrait l'entendre, mais que justement, avec le style coranique, il faut savoir découvrir. Lorsque le Coran dit, par exemple, euh, que les deux fils d'Adam, il parle des deux fils d'Adam, il ne dit pas et Abel, pour des raisons bien précises, euh, justement pour généraliser ça, lorsque deux, de deux fils d'Adam l'un tue l'autre, et eh bien comment se retrouve-t-il celui qui a tué l'autre Et eh bien il se retrouve, et le Coran fait ici une, un clin d'œil, une référence à un midrash, euh, il se retrouve comme un oiseau, plus faible qu'un oiseau, parce qu'il ne sait pas que faire du corps de son frère qu'il a tué, et il a besoin de voir un oiseau enterrer le corps d'un autre oiseau, pour trouver ce qu'il faut faire. Résultat, cela veut dire, si tu tues ton frère, c'est-à-dire ton frère l'homme, au sens général du terme, tu te détruis toi-même, au point que tu seras plus faible qu'un oiseau. Voilà ce qu'il dit par exemple le courant. Il, y, il dit également des choses de toute manière tout à fait obvie. Lorsqu'il dit dans le, la Sourate 5, « Chaque fois qu'ils allument le feu de la guerre, Dieu l'éteint aussitôt. » C'est une remarque comme quoi finalement, depuis les débuts de l'humanité, les hommes n'ont cessé d'allumer le feu de la guerre et la miséricorde divine l'a éteinte avant que la terre n'en soit détruite. Sous-entendu, un jour Dieu en sera peut-être fatigué. Bon. Mais cela n'empêche, et d'ailleurs d'autres versets le disent, un jour Dieu se, n'arrêtez bon, si pas, si vous n'arrêtez pas. Donc voilà que le Coran est très loin, finalement, dans ses leçons profondes, très loin de prôner les combats. Nous avons également à propos de, de, du même sujet à peu près, donc le verset que Abdelou Abedeb a commenté beaucoup, le verset 2, 256, pas de contraintes en religion, l'aïkra afidine. Qu'est-ce que c'est l'aïkra C'est un développement très intéressant selon lequel une religion qui ose se dire vrai ne, do, ne, doit, ne doit et ne peut jamais utiliser la violence pour convaincre ou pour convertir sinon elle avoue sa propre fausseté Donc, et il prend comme exemple ce sont les polythéistes alors ici il fait allusion aux romains aux anciens romains aux anciens autres, autres romains et grecs qui avaient imposé la religion par la force, ils étaient obligés de l'imposer par la force parce qu'elle était fausse si votre religion est vraie vous n'êtes pas obligé de l'imposer par la force et si vous utilisez la force vous avouez qu'elle est fausse voilà ce que dit le Coran. Et enfin, pour ce qui concerne le respect dû à tout être vivant, vous avez le verset par exemple, 28-77, « Sois bon comme Dieu a été bon envers toi. » Vous avez ici une sorte de lecture et de reprise de « Aime ton prochain comme toi-même » mais très fine. « Sois bon comme Dieu l'a été envers toi. » Au lieu de se demander « Est-ce que j'aime mon prochain ?» Ah, je ne vais pas arriver à l'aimer, donc je ne peux pas être bon avec lui. Ou est-ce que je m'aime moi-même suffisamment, bien, pas trop bien, pas trop fort, pas assez fort Non, j'ai un modèle, c'est Dieu. Dieu est bon avec tous et en particulier, je regarde ce qu'il a fait en particulier pour moi. Eh bien, ce qu'il a fait pour moi, je fais pour l'autre, sans me demander si je l'aime ou si je ne l'aime pas, ou si je m'aime moi-même ou si je ne l'aime pas. C'est une très belle lecture euh, de l'Évangile finalement. Donc, reconnaître que le Mousraf, dans ces cas-là, si on l'identifie au Coran et sans contradiction, parce que vous avez aussi une phrase coranique qui dit « Il n'y a pas de contradiction dans le livre de Dieu. S'il y avait une contradiction, il ne serait pas de Dieu. » Alors là, vous avez un problème. Nous venons de voir à quel point la finesse du Coran est contre la violence, contre la guerre, contre la haine de l'autre, contre le, le sectarisme, et puis, nous avons effectivement des versets, ces versets qui sont dits historiques. Mais est-ce que l'histoire suffit à justifier une contradiction Le problème se pose, il se pose et il s'est posé à moi, et c'est le problème que j'aurais aimé, bien sûr, poser à Abdeloua Meddeb et en voyant jusqu'où il a pu aller dans ce domaine. Alors, je ne vais pas pouvoir vous donner tout ce que j'ai à dire, mais je vais vous montrer comment, un petit peu, il a pu aller euh, loin dans ce domaine-là. Alors, je résume énormément. Il reste combien 10 minutes Oui, ça va être énormément résumé. Alors, euh, je résume énormément. Alors, dans le livre « La maladie de l'islam », je vous dé, donne quelques petits points euh, sur les, les contenus de ce, de ce polyptique euh, à, quatre, euh, à quatre faces. Donc, « La maladie de l'islam », dans « La maladie de l'islam », il se penche surtout sur l'histoire. L'histoire, tout à l'heure, dont on parlait à propos de Mohamed Harkoum, l'histoire, à partir, lui, c'est l'histoire à partir du euh, 8e, 9e siècle, donc l'histoire de, des idées, et il montre, alors je vous résume extrêmement vite. Euh, il montre comment il y a eu une progression depuis Ibn Rambal, donc euh, l'un des premiers théologiens de la Sunna, donc euh, qui a rejeté le mot Antazilite, c'est-à-dire qui a rejeté les idées des mots Antazilites selon laquelle le Coran euh, déjà euh, n'était pas créé. Et deuxièmement, il a rejeté euh, l'idée des Moëtazinites selon laquelle l'homme avait une, une liberté, enfin Dieu donnait la liberté à l'homme. Donc ce Ibn Khambal a été le père, d'après euh, Meddeb et il a bien raison historiquement parlant, euh, le père donc, de la pensée conservatrice, voire euh, islamiste, euh, qui est né ensuite. Et il montre comment il y a une montée, une montée dans cette pensée, une, une cristallisation avec Ibn Taymiyyah, donc qui est jusqu'à présent euh, du XIIIe siècle, qui a hérité de la pensée d'Ibn Rambal mais qui l'a encore, par certains aspects, durci pour des raisons politiques, parce que c'était l'époque des invasions mongoles, euh, et qui est devenu le penseur euh, maintenant, enfin, l'un des grands penseurs de, de l'Arabie Saoudite. Son héritier, Mohamed Ibn Abdel Wahhab, donc le fondateur du wahhabisme, euh, qui a hérité d'Ibn Taymiyyah et qui a bien entendu encore durci et en plus, euh, comment dire, simplifié, rendu vraiment vulgarisé euh, les aspects les pires euh, de la pensée, les, les aspects, disons, les moins brillants de la pensée d'Ibn Taymiyyah, qui en arrive à inciter euh, les gens à détruire les mausolées des saints, à détruire jusqu'au tombeau du prophète, hein, à piller le tombeau du prophète, c'est ce qui s'est passé, piller le tombeau du prophète, piller le tombeau de Khadija, de, de, de Aisha, prendre, prendre l'argent et aller vendre au Caire les, les objets précieux qu'il y avait dans la tombe du prophète. Bon, chose incroyable, mais bon, cette montée, alors il montre bien cette montée de, de l'islamisme. Et il dit, il, il, il donne donc le contexte historique tout à fait intéressant, et il remonte encore même jusqu'à Hassan al-Banna, donc qui se proclame héritier de euh, Ibn Abdel Wahab. Hassan al-Banna lui-même qui avait reçu quelque chose de Rachid Rida, euh, qui était donc un des modernistes, enfin un héritier des modernistes, de modernisme mal compris d'après lui. Euh, pour lui, le, la pensée moderniste musulmane euh, égyptienne, enfin surtout qui s'est développée surtout en Égypte, a été un modernisme mal compris qui n'est pas allé au bout des choses. Et sur ce plan, il a parfaitement raison. Ce modernisme n'a pas été poussé suffisamment. Il a donné naissance à la pensée donc de Rachid Rida, celle de Rachid Rida, à Hassan al-Banna, et celle de Hassan al-Banna à Sayed Qutb donc Saïd que euh, dont euh, donc Medeb fait une critique importante euh, très importante de la pensée Saïd Krotb qui est allé jusqu'à dire en commentant la surate 17 donc en commentant euh, le récit de la surate 17 où on voit les, euh, enfin, le, le, le Coran met en scène les destructeurs du temple de Jérusalem donc les deux destructions du temple de Jérusalem Eh bien euh, Saïd Krotb identifie euh, C'est donc d'une part les euh, les Philistins et d'autre part euh, donc les armées euh, les armées achéménides. Euh, Il les identifie euh, donc à Hitler et au au troisième enfin la troisième destruction Dieu envoie en Hitler Dieu a envoyé un serviteur pour détruire les Juifs. Voilà le lien qui arrive au fond juste entre l'islamisme et le fascisme inscrit dans l'œuvre de Sayed Qutb. Donc ceci, Medeb l'a mis en évidence euh, d'une manière tout à fait remarquable. Merci. Cinq minutes Bon, alors je, je passe. Donc ceci, c'est le contenu essentiel euh, de son ouvrage euh, « La maladie de l'islam ». Donc je vais passer extrêmement vite. Voilà, Si quand même on a passé vite, mais pas assez. Donc, dans, dans le livre, alors, est-ce qu'il y a ici Dans le livre suivant, il va euh, avancer un petit peu plus loin, alors j'avance moi aussi, donc, ah, non, avant de passer, avant de passer à la, au livre suivant, donc, euh, oh non, je ne vais pas vous lire le passage sur Camus, tant pis, c'est pas possible. Si, bon, alors je vous lis passage sur Camus. Euh, bon, <rire> c'est une course. Alors, voici ce qu'il dit. « Pour le terrorisme, je m'approprie à la descendance de Camus, qui était l'un des rares à avoir eu la lucidité de refuser cette barbarie, quelle qu'en soit la cause. Ce fut, souvenez-vous, dans les années 50, pendant la guerre d'Algérie, et Camus était isolé dans l'arche intellectuelle parisienne. Et moi-même, 20 ans plus haut, je m'assimilais à ses détracteurs. Et ce n'est pas par infidélité ou par culte voué à la palinodie que j'ai changé de position. Seulement le temps est un révélateur qui rend justice à ceux qui ont gardé leur lucidité dans l'exception et la solitude. Pourquoi donc répéter les errements du passé lorsque l'exemple antérieur apparaît franchement à la lumière du jour J'ajouterai que l'expérience du terrorisme pour la noble cause nationale a été enregistrée par la mémoire de la nation comme gloire et non comme horreur. Aussi est-elle devenue un fait de culture, un recours qui appartient à l'habitus. En ce moment, les Algériens savent que cette arme s'est retournée contre eux. Alors, euh, je vais directement, parce qu'il nous rester trois minutes, je vais directement à la prise de conscience, enfin, la deuxième prise de conscience tout à fait euh, décisive, donc de, de Abdel Wahab Medeb, et je conclurai avec ça. Euh, donc, cette deuxième prise de conscience que j'avais signalée au début, euh, c'est une prise de conscience qui concerne un champ soufi. Euh, donc, Abdelhamid Ab a aimé énormément la mystique. Il avait dit qu'il s'y sentait dans, dans son pays, dans son, euh, dans son domaine, parce que, bon, de toute évidence, les mystiques sont euh, les euh, penseurs qui ont le mieux saisi les traits essentiels, fondamentaux de la spiritualité coranique. Alors, voici ce qu'il dit. Euh, donc, il était à Fès. Hein. Il a, il a rencontré un groupe à Fès qui chantait Dalla el-Khayrat del Jazouli, mystique marocain mort en 1465. Voici ce qu'ils ont dit. « Ce chant a une puissance qui emporte le corps, le projette dans la houle, le menant nul ne sait où. L'ensemble offre une énergie vocale dont les ondes euh, dont les ondes ravissent le corps et le rive dans l'écoute. » Mais voilà que tout à coup, on découvre que nul n'est à l'abri de la conversion du sacré en dogmatisme, quand bien même on voudrait que l'islam populaire, voué au culte des saints, en fût préservé. Tant il est vrai que dans les mots chantés, lors de cette séance, la virtuosité d'une conversion malfaisante n'était pas absente. En d'autres temps, je n'aurais pas prêté une oreille aussi attentive à la séquence que l'oraison consacre au jihad d'autant plus qu'elle est emportée par la même poétique de l'amplification. On découvre alors que le verre est dans le bel objet, que de cet islam gai et bienveillant n'est pas absent le germe qui sanctifie la violence guerrière, argument qui peut contribuer à encourager les candidats aux forfaitures menées au nom du dogme, aggravées par une interprétation aussi pernicieuse que perverse. Avec cette prise de conscience, les exigences intellectuelles de MEDEB et l'acuité de ses analyses se sont trouvées décuplées. Elles semblent avoir constitué une sorte de tremplin vers les propositions les plus fortes et les plus belles de l'auteur sur lesquelles nous terminerons cette présentation. Au chapitre intitulé « Logos et violence », il présente comme une nécessité absolue l'abrogation des versets médinois sur la guerre, donc à la suite de Mohamed Taha, ainsi que le retour à une tradition islamique à la fois grecque et christique, assurée qu que l'islam recèle dans sa propre mémoire les éléments qui peuvent assurer sa mutation et lui livrer les clés pour ouvrir les portes donnant sur l'horizon cosmopolite. » Alors, euh, j'aurais aimé encore dire quelque chose concernant euh, l'écriture donc de ses œuvres. C'est que par exemple dans, euh, donc, dans son ouvrage, dans l'un de ses donc le troisième de son triptyque, le troisième ouvrage de, de son triptyque, euh, il, il a fait 115 chapitres. Il a fait 115 chapitres donc on pense, et il l'a fait euh, vraisemblablement exprès, donc vous savez 114, c'est le nombre euh, des logias euh, de l'évangile de Thomas, et c'est en même temps le nombre des sourates du Coran. Euh, il en a fait 115, et le dernier, il l'a euh, intitulé, donc le terrorisme, le, le, le fanatisme, comme pour dire que euh, le fanatisme n'a rien à voir avec les 114 euh, sourates, c'est comme une sourate qui a été rajoutée euh, par, par les fanatiques. Donc il avait cette finesse. Euh, il écrivait et il y a dans toute son œuvre un souci d'écriture qui serait euh, symbolique et qui serait très proche du courant. Mais là je ne peux pas développer. Euh, par exemple donc dans le, le dernier euh, quatrième euh, ouvrage de son de ces quatre, de son ensemble de quatre, par exemple, il y a aussi 33 chapitres. 33, donc il y a un chiffre totalement décisif à la fois pour le christianisme, le judaïsme et euh, le Coran lui-même. Euh, donc, très, très important. Et il avait euh, saisi déjà euh, toutes ses finesses. Donc, juste un mot euh, pour finir. Donc, certains de ses proches m'ont rapporté qu'au dernier moment de sa vie, donc euh, atteint d'un cancer foudroyant, il disait « Je porte en moi la maladie de l'islam. » Il avait eu en effet le temps de voir la naissance, sans doute, de Daesh, le début des horreurs commises sous l'impulsion du califat syrien. Mais sa dernière tribune, parue au journal Le Monde, du 9 octobre 2014, suite à l'exécution de l'otage Hervé Gourdel, prouve qu'il n'était nullement découragé et loin d'avoir baissé les bras. Donc il invitait les siens, à protester en tant que musulman contre le fait que ces horreurs puissent être faites en notre nom, et de ne pas cesser de transmettre les merveilles de l'islam. Euh, alors je finis là-dessus, mais j'avais encore beaucoup, mais je finis là-dessus. Donc à mon sens, cette disposition d'esprit indique que sa déclaration « je porte en moi la maladie de l'islam » n'était pas une vision pessimiste selon laquelle il se serait vu vaincu finalement par son adversaire le plus intime et encore moins comme le fait qu'il se serait estimé affecté par lui mais comme un ultime défi, voire un cri de triomphe à l'idée qu'il avait réussi à le cerner d'assez près pour l'emporter avec lui et en débarrasser le monde. Voilà.